l'indice en bas de votre écran matière instable malgré la malhonnêteté intellectuelle dont nous sommes coutumiers il serait déloyal d'annoncer que cette séance peut réunir petits et grands ou alors uniquement par la taille pour assister au spectacle de cette étrangeté sulfureuse et de cette insolite réjouissant concocté par des réalisateurs à la psychologie un peu ébranlée Merci de présenter une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de votre médecin traitant. Séance tardive oblige, le curseur est remonté imprudemment de quelques grands.